Ok Google, c'est Noël! Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers. Voilà, allez, à demain! À demain pour la vidéo suivante! Allez, ciao ciao!